Salut Jean-François, qu'est-ce que tu as à nous présenter? Salut Marie-Ève. Alors, je te présente aujourd'hui vraiment un trésor, deux trésors tirés des collections de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Euh, C'est un ouvrage très, extrêmement précieux qu'il faut manipuler avec soin. Euh, euh, ça a été publié il y a plus de 400 ans. Ce sont des récits de voyage de Samuel de Champlain. Champlain, c'est un personnage qui est extrêmement important de notre mmh. histoire, euh, euh, qui est venu en Amérique en 1603 pour la première fois. On lui a demandé de décrire, de représenter euh, le, le fleuve Saint-Laurent. Et il revient ensuite cinq ans plus tard, en 1608, c'est à ce moment-là qu'il fait construire l'habitation de Québec. Et donc, c'est vraiment un moment clé dans l'histoire de la Nouvelle-France. Euh, c'est le début de la, de la présence permanente des Français euh, en Amérique du Nord. Et donc, Champlain... Si je peux le décrire, là, je dirais que c'est une sorte d'hyperactif extrêmement doué. C'est un meneur d'hommes, c'est un guerrier, euh, c'est quelqu'un qui sait très bien écrire aussi avec beaucoup de détails, il relate tous ses, les événements euh, avec clarté. Et puis aussi, c'est un, un cartographe. Alors ces récits comprennent des, des cartes géographiques et c'est vraiment, là, c'est fabuleux ce qu'il a fait, c'est des, des cartes parmi les plus réussi de son époque. C'est un des meilleurs cartographes du 17e siècle. Ah oui, hein? Et pourquoi Champlain devait cartographier le territoire? Alors, Champlain, c'est un explorateur, donc il voyage dans des territoires qui sont assez mal connus, peu balisés, donc c'est assez intéressant de, de savoir à quel endroit on se trouve, donc se repérer par la carte géographique, ça c'est un premier point, de savoir aussi à quel endroit on veut aller. Euh, mais aussi, Champlain, euh, il est financé, il est commandité par le roi de France, par des grands personnages puissants en, en France, et donc euh, c'est une façon pour lui de de revenir, de témoigner de ses voyages, de montrer, regardez, voici ce que j'ai vu en Amérique. Euh, donc, il rapporte à la fois des objets, euh, des animaux et aussi des cartes géographiques de, du territoire pour bien montrer euh, ce qu'il qu a vu. Puis comment il a cartographié ce territoire-là sans tous les outils GPS, techno qu'on a aujourd'hui? Ah oui. Alors, ça aussi, c'est une bonne question que tout le monde se pose parce que euh, ces cartes sont assez bien réussies, justement. Euh, donc, on présume que Champlain a appris les rudiments de la cartographie par la navigation. Il avait un oncle, navigateur, qui l'a initié. À, à, tout ce, à tout ce savoir. Et donc, euh, bon, quand on est sur la mer, il faut avoir une boussole, un astrolabe, il faut avoir ses instruments de base pour se repérer, ce qu'il avait avec lui. Et puis, euh, donc ensuite, c'est la raison pour laquelle, quand on regarde ces cartes, c'est extrêmement bien décrit sur la côte atlantique, euh, en Acadie, Terre-Neuve, sur le fleuve Saint-Laurent aussi. Vraiment, on reconnaît euh, ce qui est décrit. Et, euh, mais par contre, ce qui est la nouveauté dans la cartographie de, Fran de, de Champlain, pardon, c'est qu'il euh, décrit l'intérieur des terres, hein, on dépasse les rapides de la Chine, souvent c'était là qu'on devait s'arrêter, on devait débarquer de son navire, donc pendant très longtemps la description s'arrête euh, à l'île de Montréal, mais Champlain, lui, réussit à franchir ces rapides et à décrire la région des grands lacs qu'il explore. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième, euh, c'est qu'il aussi est en contact évidemment avec des guides, auto et guides autochtones, euh, ce qu'il il ne pourrait pas voyager autant sans ses guides et il ne pourrait pas les décrire ces régions aussi euh, aussi bien euh, sans, sans ces descriptions que les que les autochtones lui fournissent, soit en dessinant sur le sol avec un bâton de bois, soit en dessinant sur de l'écorce de bouleau avec du charbon de bois. Donc c'est vraiment la bonne entente entre les les Français et puis euh, les autochtones qui est essentielle là, pour mieux s'approprier ce territoire euh, qui est décrit dans sa cartographie.